Cette sortie botanique nous amène sur la commune de Jouques, dans les Bouches-du-Rhône. Début juin, je vais remonter la berge du ruisseau de Saint-Bachy, en amont du village de Jouques. Nous allons rencontrer ici une flore inhabituelle pour les bouches du Rhône. La fraîcheur et l'humidité du lieu ont favorisé la présence d'espèces quasiment absentes ailleurs dans le département. Nous sommes loin ici des conditions chaudes et sèches de la garrigue provençale. Lithospermone officinale c'est l'herbe aux perles. Ce sont les fruits de cette plante qui sont étonnants. L'enveloppe du fruit contient une proportion forte de carbonate de calcium et de silicate de calcium, d'où une forte dureté du fruit. Ainsi, cette plante est capable de fabriquer de petites perles nacrées. L'aspect et la dureté du petit fruit et et brillant pourrait presque faire douter de son origine végétale. Les prêles sont les ultimes descendants d'un groupe de végétaux qui proliféraient il y a plusieurs centaines de millions d'années à l'ère primaire. C'est ce qui donne un petit air de Jurassic Park aux berges de ce ruisseau. Aristolochia rotunda. La forme très particulière de cette aristoloche fait se poser la question, mais pourquoi et comment se fait la pollinisation d'une telle fleur Quand l'aristoloche à feuilles rondes a besoin de se reproduire, elle émet un parfum qui imite l'odeur d'un insecte en décomposition. Attirée par l'odeur, des mouches nécrophages spécifiques se montrent et entrent dans la corolle. Ils n'y trouvent pas d'insectes en décomposition, mais se couvrent au passage de pollen et ressortent. Ils vont ensuite se faire duper une nouvelle fois dans une plante suivante, mais ils y déposent au passage des graines de pollen de la première fleur et pollinisent ainsi la nouvelle plante. La communis, cette plante commune, dans les lieux frais et humides, peut être consommée en salade lorsqu'elle est jeune. Prunella vulgaris présente dans des lieux frais, ces fleurs très visitées par les abeilles, y récoltent un excellent liquide sucré. Dans la garrigue, nous trouverons en ce moment les deux autres espèces de prunella des bouches du Rhône. Prunella lasinata et Prunella isopifolia qui elle affectionne les lieux ensoleillés. Senecio d'Oria, c'est un grand seneçon de plus d'un 1,50 mètre de haut, qu'on rencontre au bord des eaux douces, dans la région méditerranéenne. Electrum lucidone cette plante, de 40 cm à plus d'un mètre de hauteur, ne se trouve que dans les endroits humides. Je ne l'ai rencontrée pour l'instant dans le département que ici et à l'embouchure de l'arc vers l'étang de ber. Ici, la plante a été affaissée par le vent. Normalement, elle a un port dressé, comme ici. Listera ovata. Un de ses noms communs est double feuille. Commune dans les départements un peu plus au nord, c'est la première fois que je la croise dans les bouches du Rhône. Ces deux grandes feuilles opposées et embrassantes dans la partie inférieure de la tige permettent d'identifier cette orchidée. L'amium maculatum. Un de ses noms communs est l'ortie rouge, qui lui vient de la ressemblance de ses feuilles avec celle de l'ortie. Il s'agit ici encore d'une espèce que je rencontre pour la première fois dans les Bouches du Rhône. Iris pseudacorus. On trouve communément cette plante dans les fossés et les marécages et au bord des rivières. Cette plante peut être utilisée pour épurer les eaux usées et tout particulièrement pour assimiler les métaux lourds présents dans les eaux sales. Cléum Spondylium Commune dans la face nord du massif de la Sainte-Baume, c'est ici le seul endroit dans les bouches du Rhône où j'ai pu constater sa présence. Il faudra attendre encore un peu pour admirer ces grandes ombelles de fleurs blanches. Cephalanthera rubra. C'est toujours un plaisir de rencontrer cette orchidée. Archium minus. La fraîcheur du lieu semble avoir été bénéfique à la croissance de cet exemplaire particulièrement robuste. Ligustrum vulgare. C'est le troène vulgaire. Les utilisations passées de cette plante nous rappellent à quel point notre vie quotidienne a changé depuis le début du XXe siècle. En effet, les fruits du troène ont été utilisés jadis par les chapeliers pour teindre les chapeaux en noir. La teinture bleue qui était extraite de cette plante était employée par les gantiers. Et les enlumineurs d'estampes. Ces fruits servaient aussi à frelater le vin en lui donnant une couleur d'un rouge plus foncé. Son bois lourd en faisait un excellent charbon pour la fabrication de la poudre de chasse. Toutes ces utilisations ont évidemment disparu de nos jours. L'Onicera japonica, c'est le parfum envoûtant de ce chèvrefeuille qui m'a attiré vers elle et visiblement je ne suis pas le seul à avoir été attiré. Orobanche et rails, c'est l'orobanche du lierre. Les orobanches sont des espèces qui parasitent d'autres plantes. Celles-ci parasitent presque toujours le lierre. En regardant aux alentours, je découvre un lierre qui vit là et dont les racines ont visiblement été parasitées par cette orobanche. Aliaria petiolata. On reconnaît très facilement cette espèce à ses feurs blanches en croix comme tous les brassicacées. Mais elle fait figure d'exception parmi les brassicacées car c'est la seule, chez nous, à dégager une odeur d'ail lorsque l'on froisse ses feuilles. Ordinairement, l'odeur d'ail est plutôt réservée aux aliacées. Cette sortie botanique au bord du ruisseau, nous a permis d'observer des espèces rares ou même absentes ailleurs dans les bouches du Rhône. Ce qui m'aura permis de compléter ma flore numérique des bouches du Rhône. Les fleurs rencontrées sont une nouvelle fois le reflet du lieu et montrent la diversité de notre environnement.